Je suis administrateur SIG à la communauté d'aglo du Grand Reims, communauté d'aglo de 143 communes. Et aujourd'hui on doit avoir une cinquantaine d'utilisateurs QGIS référencés dans notre, dans notre portefeuille. On utilise QGIS. Euh, historiquement, moi j'utilise QGIS depuis une dizaine d'années. Euh, auparavant, on était sur notre solution et on a fait le choix il y a cinq ans maintenant de passer tout le SIG sur QGIS. Euh, et donc, il est utilisé dans notre service qui administre le SIG de la collectivité et euh, dans des directions métiers qui euh, font le pas de gérer leurs données elles-mêmes. Voilà. Euh, le logiciel QG, c'est le logiciel métier de gestion des données au sein du service euh, SIG, euh, mais... Il existe euh, dans une direction métier, la direction de l'eau et de l'assainissement, une solution complémentaire qui est là un outil propriétaire, euh, choisi par la direction euh, en fonction de, son, de ses besoins. Euh, il, le complète de, il le complète par QGIS pour un certain nombre de fonctionnalités. Euh, et généralement, on présente QGIS de toute façon, c'est le choix de la collectivité de porter. Elle nous laisse euh, l'attitude pour définir la stratégie QGIS, la stratégie SIG. Et on, nous, on porte ce projet et on porte QGIS dans la collectivité. Tout dépend de l'interlocuteur auquel tu, tu poses la question. Euh, moi j'avais ces arguments-là effectivement en main quand j'ai amené QGIS, quand j'ai proposé QGIS comme solution. Euh, là où je pense notamment euh, la DSI a été sensible au choix de QGIS, c'est lorsque je leur ai apporté la preuve que il y a une communauté derrière, que ce n'est pas un projet qui va s'effondrer demain. Euh, si on fait le choix de QGIS, euh, c'est un choix à long terme, c'est un choix euh, qui perdurera et euh, c'est quelque chose de robuste. On le voit dans différents métiers, euh, on voit qu'il y a plein de choses qui émergent, des cas d'usage qui émergent et en plus le rendu euh, satisfait tout le monde. En tous les cas, mes cartes plaisent à tout le monde. Donc, euh, Alors moi c'est la première fois que j'assiste à une courbe de l'OSGO, euh, je suis ravi d'être là, je suis ravi d'avoir pu me déplacer, euh, les ateliers étaient super intéressants hier, j'ai assisté à un atelier sur le LIDAR, sur la données LIDAR de l'hygiène, bon données qu'on attend, qu attend tous, moi j'attends particulièrement les dalles de Deucise et de, de Reims, et... Euh, c'était vraiment bien. En plus, ils répondaient aux questions. Sofiane, Sofiane Nakari était vraiment super. Ils nous ont donné des contacts. Il y avait des échanges sur les cas d'usage de tout le monde, ce que chacun prévoit de faire. Le Craig nous a parlé de, de, de. On a pu échanger sur les données lidar de Vichy, etc. Enfin, c'est vraiment génial. L'après-midi, c'était plus sur les espaces d'atelier, sur les espaces résilients. Et ce qui était chouette, c'est que ça a fait le ça a fait le pont avec ce qu'on a vu ce matin sur l'entraînement, la, la, l'apprentissage de, des des, des, des intelligences artificielles pour la reconnaissance des sols puisque le, le projet présenté par euh, Romain euh, peut être éduqué peut, on peut lui apprendre à reconnaître les différents matériaux qui composent les sols donc euh, à terme on peut faire on pourrait utiliser le plugin on aurait les, les données en entrée pour le plugin de calcul des îlots de chaleur donc ouais non c'était vraiment c'était vraiment chouette j'attends euh, la suite pas après-midi ben merci Pierre merci à l'orga